tu veux devenir un master grower, bienvenue à Weedman. Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, on va faire un peu une mise à jour là, de mes 8 plans de cannabis. Euh, ça va très mal, ça va très mal. Euh, je suis en train de perdre le contrôle total. Pour se faire cette vidéo, euh, je vais m'allumer un joint ici. Puis à l'intérieur de ça, j'ai euh, du H. Gracieuseté de Fred. Merci Fred de m'avoir envoyé ça par la poste. Merci beaucoup. Euh, le goût n'est pas encore revenu à 100%. Euh, vraiment, à peine, à peine, à cause du coronavirus, mais euh, le buzz est là. <coughs> ok, écoutez, là, euh, ça va très très mal, euh, ça va très mal, les plants ont arrêté de pousser. Euh, plusieurs conseils de plusieurs master growers pour essayer de rectifier le tir. Euh, écoutez, je fais tous les tests possibles, on me demande de faire des tests de pH de l'eau faire des tests pour les PPM, particules par million. écoutez, je fais tous les tests, écoutez, ça n'a aucun sens, j'ai même fait le test du coronavirus, puis j'ai testé positif, euh, tu peux pas faire plus de tests que moi, je ne sais pas quoi te dire, écoute, je suis en train de passer plus de tests que qu ce que Santé Canada demande aux compagnies là, euh, qui rentrent à SQDC, donc, tu euh, ne peux pas faire plus le gars, tu ne peux pas faire plus, Je suis vraiment euh, sénaire, je fais beaucoup d'anxiété cet enceinte. Non, non, demandez-moi pas de me calmer, j'ai huit bébés qui sont entre la vie et la mort. Tu comprends-tu? Oh là là, là tu comprends là, comment je peux être stressé. Tu sais, il y a huit bébés entre la vie et la mort, puis tu être stressé un peu. Tu sais, veut dire là? Pour commencer, j'ai le bobacouche CBD, le phénotype numéro 2. Hein? Parce qu'on sait que j'ai planté deux graines dans la terre. Mon Dieu. Euh, je l'ai appelé le petit gros. Je l'ai le petit gros. Euh, c'est un petit, il est gros, il, il veut, il veut. Euh, je sais pas si c'est à cause qu'il y a trop d'eau. Euh, je ne sais pas si c'est parce que mon chat a fait tomber les plants. Hein? Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous allez être au courant de ça. Donc ma lumière est à 30 pouces, 30%. On va voir euh, dans le futur euh, qu'est-ce qui va arriver, je me croise les doigts. Euh, pour ce qui est du Bobocush CBD, le phénotype numéro 1, <coughs> lui c'est le petit-petit. Euh, c'est pas le petit-gros, c'est le petit-petit. Euh, écoutez, je me compare avec euh, d'autres abonnés qui ont parti là, leur gros en même temps que Winman. Écoutez, euh, les premiers dix jours, euh, Winman était vraiment à la même vitesse que les autres abonnés. Mais c'est à partir là, de la deuxième semaine, 11, 12, 13, 14e journée, que là les abonnés de Winman euh, ont prouvé qu'ils sont des masto growers. Ils ont décollé. Moi, j'ai vraiment stagné, j'ai bloqué là. Donc, euh, on est en train de faire quelques tests. Présentement, comme je vous ai dit, euh, pour vraiment là, essayer de trouver la solution est-ce que c'est un manque de nutriments est-ce que ce serait un, un bon moment de commencer à donner des nutriments est-ce que la lumière serait trop forte est-ce que la lumière serait trop faible euh, est-ce que c'est vraiment le taux d'humidité qui joue un si grand rôle écoutez avec Winman on va avoir les réponses n'oubliez pas que Winman euh, est là pour rester Winman c'est l'original euh, ensuite de ça, j'ai eu un Super Skunk uh, White Widow. Hein, un cadeau d'un abonné euh, qui vient là, de la compagnie Ripper Seeds, une compagnie de graines de cannabis qui est très reconnue. Autant que Barney's Farm ou que Dinafem. Et le Super Skunk White Widow, lui, euh, je le fais pas pousser dans la terre, mais bien euh, hydroponiquement. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, j'ai trop mis d'eau, j'ai trop mis d'eau. Euh, on y est dans la boîte. Euh, il est comme figé dans le temps euh, Je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir avec le White Widow Super Skunk euh, Très épeurant, très épeurant euh, Il est dans un état critique euh, Ses deux premières petites feuilles là, On ne dirait pas si c'est les feuilles là, qui, qui l'ont fait sortir de sa coquille là, De sa graine, sont jaunes, sont complètement jaunes euh, Mais les feuilles de cannabis en tant que telles sont vertes euh, c'est un petit mince, c'est un petit mince, je, je, je suis vraiment là, euh, j'ai peur, j'ai de la peine, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments euh, quand je regarde le White Widow Super Skunk. Ensuite, hein, on sait que je me suis procuré le Purps. Euh, ben écoutez, le phénotype numéro un, la première graine que j'ai plantée, il euh, est malade, il est malade, carrément, euh, la feuille de cannabis en tant que telle n'est pas jaune, est grise. La feuille est en train de mourir. Euh, la panique. La panique, ici, là, il y a quatre feuilles, trois vertes, une qui est grise. Euh, manque d'eau, manque de nutriments, manque de lumière, manque d'humidité, manque de chaleur, manque de... Willman va trouver les réponses. Willman, c'est la référence. Euh, le Purps, j'ai planté une deuxième graine de Purps, donc le Purps numéro 2, euh, est-ce qu'il est aussi malade, est-ce qu'il est pareil comme son petit frère, Eh bien non, euh, le Purps numéro 2, euh, lui c'est un petit gros, euh, mais il n'a pas de style, il est un peu tout croche, euh, il n'est pas comme euh, symétrique. Hein, il est comme, euh, il est tout croche, il est tout croche. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. Euh, une anomalie. Euh, en tout cas, je ne je veux, je, je veux pas le mettre de côté. Il fait partie de la famille. On embarque le purpose numéro 2 avec, tout, avec toute la gang. Ensuite de ça, j'ai euh, un autre cadeau euh, de Fred. C'est un zombie Skittles. Et bien Lui, c'est le plus long. Hein, le plus long, le plus mince. Euh, il est grand. Euh, il y a déjà plus que 4 feuilles. C'est le premier euh, de, mes, euh, de mes plans qui a plus que 4 feuilles. Euh, les feuilles sont par en bas. Très inquiet. Windman est très inquiet. Euh, il n'y a plus personne qui grandit. Euh, très inquiet du Zombies Giddles qui a vraiment là, parti sur un lancée long, émincé, un grand mince. T'sais. Euh, plus de feuilles, on est rendu à 6 feuilles, 8 feuilles, des petites, des petites. Je sais pas. Euh, ensuite de ça, j'ai le Gorilla Skittles. Hein, que je me suis procuré. Euh, ben, il est à côté du Zombie Skittles. Et puis je pense qu'il veut le limiter. C'est euh, pas un, un, un grand mince, c'est un, un moyen moyen. Euh, il regarde les Zombies Skittles puis il veut être comme lui. Il veut être comme lui, mais... C'est pas lui. Tu comprends-tu? C'est pas lui. Mais quand même, quand même, s'ils peuvent arrêter d'être figés dans le temps, euh, je, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais euh, n'ayez crainte, n'ayez crainte, on va trouver la solution. Et mon dernier plan, ben, c'est le Gorilla Skittles, le numéro 1. Euh, c'est pas lui qui est à côté de mon Zombie Skittles. Euh, lui, je l'ai gardé pour la fin parce que ses feuilles sont un peu bizarres. Euh, je ne sais pas si c'est une un anomalie ou s'il est un peu plus fancy que les autres. Mais il euh, n'y a rien de jaune. Les feuilles sont vertes, mais les feuilles un peu genre euh, moustachées. Il euh, est, est, est, est différent. Est différent. Euh, grandeur moyen, grosseur moyen. Mais comme les sept autres plants de cannabis, les huit sont jamais là dans le temps. Donc, euh, est-ce qu'ils sont entre la vie et la mort? Euh, J'imagine. Euh, M'inquiétez-vous pas, on, plusieurs, plusieurs tests ont été faits. Euh, certains ont été isolés de la zone d'arrosage. D'autres ont été euh, abaissés euh, de la lumière pour être plus loin de la lumière. Euh, D'autres ont eu des nutriments. Euh, donc, écoutez, plusieurs tests, plusieurs tests et euh, je crois qu'on va avoir la solution très très bientôt. Donc, j'espère que vous avez apprécié là, euh, la vidéo. Un pouce, c'est très apprécié. Un commentaire, euh, vos pensées sur euh, l'arrêt de la croissance de mes plans de cannabis. Après là, euh, deux semaines, ça grandit plus du tout, du tout, du tout. Euh, ça fait déjà un bon cinq jours là, que je vois pas d'évolution. Donc très inquiet, très inquiet là, de euh, ma production de cannabis. Donc, n'oublie pas d'aller sur mon Instagram. Euh, Instagram, là, toujours des mises à jour. Va en bas dans mon lien, il y a des euh, codes promo. Euh, va sur Instore, excuse-moi, va sur Indoor Growing Canada. Passe par le lien en bas, s'il te plaît, ça va aider Winman. Euh, grandement et on se voit très bientôt là dans une prochaine vidéo ciao